up in the summer sky i il y a la piscine là ah! Dis-moi, un secret entre nous, qu'est-ce que tu vas faire euh, Donc là, je vais faire un éveil énergétique. Je vais faire, je vais expliquer un petit peu à quoi sert cette, euh, ce rituel énergétique pour justement harmoniser les énergies, rééquilibrer, euh, que les gens se sentent bien. Avant ça, je vais tous les faire changer de place un peu créer le chaos. Ils sont bien installés et puis on fera une séance de sophrologie. On expliquera le stress, comment ça se manifeste, qu'est-ce qu'on peut faire, comment le gérer. Oh, C'est la première fois que je présente un atelier sur la piste. Our world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 on va vraiment essayer à partir d'aujourd'hui de, de se poser, c'est vraiment pour ça qu'on a commencé ce premier atelier qui est un, un atelier de sophrologie avec, avec Alors c'est que Je dis souvent dans mes émissions, ben, pendant l'année, le, pendant le, dans notre quotidien, on est toujours en train de courir, on est toujours en train de de rentabiliser nos journées, nos, notre, notre vécu. Euh, voilà, tout on rentabilise, il faut aller vite, il faut se dépêcher, il faut, il faut, il faut. faut, faut. The sun Up in the summer sky I shouted at the mountains Watch me shine and fly But then cracked the thunder And the heavens cried Hey fille, il nous énerve on en on le fout à Ah bah non, dis, euh... oui, c'est déjà il encore plus optimiste. L'autre il est occupé à filmer, la valse. Je ça couperai ça rien, tôt. tout le monde verra que tu es méchant avec moi. La petite <rire> dessus ça sert à quoi C'est un... En fait c'est un appareil photo portugais, il est poilu. Ah, c'est ah, euh... <rire> ça. temps, c'était si bien. Ça s'appelle le syndrome du rétroviseur, mesdames et messieurs. Avant, c'était toujours mieux. Quand on dit, c'est vrai, aujourd'hui, c'est compliqué, là. Reprenez juste ces sketchs d'il y a 30 ans, écoutez-les, et vous allez être étonné de voir au combien ils sont encore très d'actualité. Ceci est fait par un professionnel ne pas reproduire chez soi. <rire> très important Ceci est fait sans trucage, et je vais devoir me dépêcher parce que, bien entendu, je risque d'étouffer. Vous connaissez l'expression « j'étouffe » oui. Ben voilà. Et bien entendu, puisque je ne vois plus rien, je n'ose plus avancer, je rentre dans ce qu'on appelle l'immobilisme. Je bouge plus. Parce que oui, bien entendu, si j'avance, je risque de me prendre un pilier. Au mieux, je me prends Julie au pire, elle me baffe. Ça va, c'est pas si mal quand même. Ouais, enfin bon. Alors, je peux y aller à la voix, mais j'ose pas trop. Je vous remercie. Et maintenant, après la conférence, j'ai compris. Pourquoi Parce que j'ai vécu les gros sacs poubelles, énormément de sacs poubelles, mais j'ai toujours, toujours rebondi avec ce positivisme qui m'a gardé en vie, qui m'a gardé avec ma joie de vivre, avec et en écoutant la conférence, ben voilà, je me demandais pourquoi il m'avait choisi, mais voilà. <rire> et je tenais à le remercier parce que c'est un magnifique cadeau, que c'est bientôt mon anniversaire, et que ça ne pouvait pas tomber mieux, et que je suis terriblement émue et je te remercie Michel vraiment. Mes projets, oui. c'est continuer. C'est euh, d'être bien entourée et de continuer ma mission okay. cette semaine. Ça va, eh bien, félicitations. Je pense. Elle peut rester. Est-ce qu'elle peut rester oui C'est pas assez franc. Est-ce que vraiment elle peut rester oui elle va lire tout, là. Attention, il n'y a pas paparazzi <rire> On fait une soirée d'antifrice Une soirée d'antifrice <rire> <Une soirée dentifrice. rire> Ah oui D'accord <rire> Écoutez, moi, dans 5 minutes, je fais une soirée cure dent dans ma chambre <rire> Si ça vous intéresse...